Eh hey, Qu'est-ce qu'on voit à l'université Bordeaux Montaigne À l'université Bordeaux Montaigne, un service s'occupe de la gestion du domaine universitaire. Une équipe de 12 personnes assure la gestion des travaux de voirie, de l'éclairage des espaces verts et la mise à disposition de l'eau. Intéressons-nous un peu plus à cette mission. Que l'on soit étudiant, étudiante ou personnel de l'université, nous utilisons tous quotidiennement l'eau du campus. Ici, là, là, ou là. Les membres de ce service assurent les travaux et l'entretien relatifs à la gestion de notre eau. Ils s'occupent de la production, c'est-à-dire du captage, de la qualité et de la distribution de l'eau. Cette eau est consommée à l'Université Bordeaux-Montaigne, mais aussi à l'Université de Bordeaux, dans les cités universitaires, les restaurants universitaires, les installations sportives et sur tout le campus de Talence, Pessac et Gradignan. On a rencontré Damien Iribarde qui nous a fait visiter le château d'eau et qui nous a parlé de ses missions. Damien, Iribard, je suis technicien au sein du service, au SIGU, au sein du service universitaire. Et je m'occupe entre autres du château d'eau, des forages, de la distribution et de l'eau potable sur le campus. Donc on a plusieurs forages, on a deux forages, le traitement de l'eau potable, et ensuite jusqu'à la désinfection et la distribution d'eau. Alors moi j'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait un BTS métier de l'eau en alternance et licence qualité de l'eau en alternance aussi. Un métier qui est métier de tâche, du château, traitement de l'eau, à la chimie de l'eau, etc., mais aussi à l'automatisme, à l'électricité. c'est quelque chose qui est polyvalent et nos journées ne se ressemblent pas. Bien sûr, oui, le service public c'est important. C'est apporter un, un service le meilleur possible au juste prix. Bon, bah oui, c'est satisfaisant. Par ses actions de sensibilisation et d'incitation à la rénovation des installations et l'entretien du réseau, notre établissement contribue à lutter contre le gaspillage et permet d'économiser chaque année un peu plus de cette précieuse ressource. Je ne sais pas ce que vous buvez sur le campus, mais quand vous buvez l'eau mise à disposition par le service inter-établissement de gestion du domaine universitaire, vous profitez d'une eau dont la gestion est responsable et durable. Et ça, c'est chouette